l'enclos du poulain un fermier a un nouveau poulain il veut lui faire un bel enclos il doit donc acheter une longue corde pour entourer complètement son enclos mais comment savoir de quelle longueur de corde il a besoin pour cela il doit d'abord mesurer chaque côté de son terrain qui a une forme de polygone au premier côté il mesure 10 mètres, le second mesure 7 mètres, le troisième mesure 2 mètres, le suivant mesure 5 mètres, puis 3 mètres et enfin le dernier côté mesure 12 mètres. Le périmètre de son trait est la longueur totale de la corde dont il va avoir besoin. Il doit donc additionner toutes ces mesures, d'abord 10 mètres, auxquelles il doit ajouter 7 mètres, puis 2 mètres, puis 5 mètres, puis 3 mètres et enfin 12 mètres. Au total, sa corde doit donc mesurer 39 mètres. Il a besoin d'une corde de 39 mètres pour faire le tour de l'enclos. Le périmètre de son enclos mesure donc 39 mètres.